Dans cette vidéo, on va voir le premier boss du nouveau raid, le Naftremant, également appelé Taragru, ouais le mec qui te chassait dans Targast. On va voir l'ensemble de ses compétences, on va voir les particularités du combat, afin que tu sois un max prêt pour Chain of Domination, le nouveau raid qui arrive sur Shadowlands. Commençons par les pouvoirs d'anima. Le Naftremon étant tellement balèze qu'il va te falloir choper des orbes d'anima. Pour cela, tu vas tuer un petit peu les monstres qui sont autour de lui et tu pourras obtenir jusque 4 orbes d'anima. Dedans, ça te donne des pouvoirs, exactement comme dans Torghast. Alors, il n'y a pas chose spécifique aux classes et c'est tout en rare. Donc il y a un pool de pouvoirs que tu es possible d'avoir Comme par exemple tu peux avoir 30% de ta stat principale mais tu ne peux pas sauter 30% de ta stat principale mais tu ne peux pas reculer Ou alors des trucs qui augmentent tes stats et qui bumpent tes potes Ou alors des trucs qui font que tu prends 90% de dégâts de moins des effets de zone Enfin tu vois l'idée, tu peux obtenir ces pouvoirs là jusque sur 4 types d'orbes différentes qui sont autour Il est possible de les reset avec des petits pylônes et de refaire le tour Bon si tu veux tryhard pour avoir exactement tous les meilleurs pouvoirs Ça va te demander un paquet de temps et ça marche que pour ce boss, pour une bonne raison Et on y arrive tout de suite Déjà crois-moi, tes pouvoirs d'anima, tu vas en avoir besoin Parce que Taragru, c'est un gros sac à HP En mono-cible Mais il a également un autre petit effet Une petite particularité quand il arrive à 10% voilà la définition de la colère, et bah t'as grue, c'est environ ça, à partir de 10% HP, il devient aussi énervé que quand tu es dans ton orgaste et que tu es mort plein de fois et que t'es épuisé toutes tes morts, et qu'il arrive et qu'il te met une patate et qu'il te tue. Bah là il va faire exactement pareil, il désactive tous les pouvoirs d'Anima, donc euh, tous tes bonus de force, de je vais bump mes alliés etc, ça saute et tu as 10% HP pour le tuer. Bon, sachant qu'il va tuer à peu près tout le monde, le but c'est de le faire se promener un hein, max dans la salle et essayer de tuer ses 10 derniers pourcents. Taragru il va pas se laisser faire comme ça Il a plus d'un tour dans hein, son sac ce petit malin Il est également capable de faire des brumes quand tu fais des brumes il faut aller vite dans la zone de lumière donc tu vas dans une zone de lumière ensuite tu vas dans une deuxième zone de lumière et tu vas dans une troisième zone de lumière et à partir de ce moment là ça va se dissiper et tu espères que personne n'est mort de ton groupe de raid donc déjà les capacités de déplacement peuvent être utilisées pendant et il y a plusieurs façons de tourner autour il y a un il y a un pouvoir d'anima qui permet de faire en sorte que toi et tes potes vous allez plus vite donc peut-être que un de tes potes peut le prendre il y a le cri du hudrude donc l'aurore qui permet d'aller plus vite pour tout le monde il y a le totem du shaman qui permet d'aller d'aller plus vite pour tout le monde également et sinon tu prends un moins de marche je suis vraiment en groupe Et bim 10% de moins speed Pour tout le monde et vu que c'est le pote du geôlier, les chaînes, tout ça, c'est quelque chose qui lui parle. Il va jeter sa chaîne sur quelqu'un. Quelqu'un qui est choisi aléatoirement dans le raid, et tu vas voir il y aura une grosse flèche bleue dessus, donc c'est assez visible, et en plus c'est écrit au niveau de la mécanique. A partir de là, t'as 8 secondes pour réagir. Il faut avoir une immune. Le truc c'est que la chaîne va taper la première personne qu'elle rencontre. Donc tu peux par exemple prendre un chasseur qui va tortue, qui va se mettre devant, qui va bloquer la chaîne. Tu peux utiliser une bop du paladin, la main de prot sur la personne et faire en sorte que personne d'autre que celui qui a la bop soit devant. Il y a pas mal de solutions, tu peux également utiliser le booster divin du paladin En tout cas il faut à tout prix y mettre une immune devant, sinon c'est la mort et qu'est-ce qui te fait peur le naftrémant Le naftrémant du coup il va pousser un cri qui va te mettre un debuff. Ce debuff là c'est une petite zone autour de toi qui dit que si quelqu'un rentre dans cette zone, il se prend un fire pendant 8 secondes. Ouais c'est un énorme tarif pendant 8 secondes. Mais rassure-toi il y a pas mal de trucs pour tourner autour. Déjà un, c'est une zone autour de toi donc tu peux être près et du coup fire personne. Ce qui est quand même plutôt pratique si t'es un caster ou t'es un soigneur. Mais également ce debuff est dispelable. Donc avec un dispel simple, avec le dispel de masse ça marche également. Et en plus de ça il y a quand même des classes qui ont des cooldowns pour contrer ça le chaman il a son totem anti-fire donc si t'es fier et eh ben en fait t'es plus fier donc il a juste à le poser avant il y a également des classes comme le guerrier ou le déca qui ont leur propre cooldown pour se retirer de fier et du coup, cette mécanique te force également à choisir sur qui est-ce que tu veux mettre le dispel en priorité. Typiquement, si t'as un guerrier et un moine marche-vent, le guerrier, s'il se prend la zone du moine, il va pouvoir retirer son fear, donc c'est pas très grave. Par contre, si le moine se prend la zone du guerrier, il a rien. Donc il vaut mieux dispel le guerrier, histoire que le moine ne puisse pas se faire fir par la haut du guerrier. Le neuf trémon va également assez régulièrement se souvenir de la bonne vieille époque. Et quand il fait ça, il crée une zone au sol qui va débuff l'entièreté euh, du raid. Tant que c'est pas sauk. Donc ça sont des zones au sol, à soak, et ce qui est intéressant, c'est que quand tu les soak, tu vas te choper un debuff qui dure assez longtemps, hein. il dure une minute chez les debuff, je t'en montre un par exemple avec la forge des âmes, là que tu peux voir, ça va te faire des dégâts périodiques sur la tête, mais en même temps si tu le soak pas, c'est tout ton raid qui va se prendre des dégâts, donc tu as envie de le soak, et ce qui est intéressant c'est que tu peux choisir quelles sont les personnes les plus appropriées pour le soak, par exemple si c'est un debuff de dégâts, tu peux soit le mettre sur un moine qui va karma et renvoyer une partie des dégâts, ça va augmenter son DPS, tu peux le mettre sur un trou druideki parce qu'un trou druideki de toute façon ne peut pas mourir sur ce jeu tu vois il y a pas mal de solutions il y a trois types de zones différentes donc il peut se souvenir de la forge des âmes il peut se souvenir des échos de mort égard et il peut également se souvenir des étages supérieurs il aura soit un debuff de dégâts physiques soit un debuff de dégâts magiques soit une dot sur le temps Naftrément, quand il est énervé et qu'il en aggro, il lance Fureur des âges, ça va lui filer 5 stacks d'un effet de rage assez énervé qui file 25% de vitesse d'attaque et 25% de dégâts par stack. Mais rassure-toi, il y a pas mal de façons de tourner autour. Déjà, quand tu fais le tour de la salle, il y a 4 pouvoirs d'anima que tu peux choper, pour rappel. Et dedans, t'as des pouvoirs qui peuvent dire « vole un effet de rage à la cible ». Ouais, donc tu peux toi-même avoir ce buff de vitesse d'attaque et de dégâts. Et sinon, ça reste un effet d'enrage, donc ça peut être retiré de façon normale avec les classes qui peuvent des enrages, comme par exemple le chasseur, le rogue ou le druide. Et si tu un soigneur et que tu as peur de t'ennuyer, t'inquiète pas, naftrément a prévu un truc pour toi, ça s'appelle emprise de la mort. Ouais, il est sympa, hein, il a des petits plans comme ça. Ce que ça va faire, c'est un dot qui va viser certains joueurs qui va faire 10 000 points de dégâts d'ombre toutes les 2 secondes pendant 40 secondes. Bon, 10 000, c'est sur la version AOIC. Mais je te laisse ma vie en plein milieu de l'écran, voir comment elle bouge quand je suis affecté par cette dot. Et si t'as les épaules larges et que tu es un tank, la mécanique est assez classique c'est des l'échange de stack. Il va caster Fulgurance, qui met un gros paquet de dégâts physiques et qui va stun le tank. A partir de là, il va mettre également un debuff qui va augmenter les dégâts physiques infligés à cette cible. Tout ce que t'as à faire, c'est échanger le boss avec l'autre tank de façon assez classique. Et c'est sera tout pour cette vidéo dédiée au naftrément, le tout premier boss de Thread. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé du format de la vidéo, si t'as kiffé, si t'aimes le game design de ce boss. N'hésite pas non plus à aller t'abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien et tu peux te désabonner à tout moment. N'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes amis. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.